Chapitre 20. 1. Voici le nom des anges qui veillent. 2. Uriel, un des saints anges, qui préside aux cris et à la terreur. 3. Raphaël, un des saints anges, qui préside aux esprits des hommes. 4. Raguel, un des saints anges, qui unit le monde et les luminaires. 5. Michael, un des saints anges qui préside à la vertu des hommes, et commande aux nations. 6. Sarakiel, un des saints anges qui préside aux enfants des hommes qui pêchent. 7. Gabriel, un des saints anges, qui préside sur Ikisat, sur le paradis et sur les chérubins.